Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui du zéro, des stats de ouf et du fight comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. C'est tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. C'est ultra simple, tout comme pour rejoindre le Discord de la chaîne. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vidéo. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, on est bientôt 4000 sur le Discord les amis, ça fait plaisir, n'hésitez pas, on y partage toutes les infos sur le jeu, les leaks, les patchs, les stats, toute la stratégie du jeu est sur le Discord les amis, commençons tout de suite par ces stats de dingue sur le KVK du 1365. On va faire un petit état des lieux de ce qui se passe et après, je vais vous montrer des stats, des, des vidéos même. Un petit zéro des familles qui fait bien plaisir. On en a plus que 5 hein, des Imperiums, le 1960, le 1365, le 1175, le 1093 et le 1534. Regardons bien ce qui se passe. À présent, est-ce que le 13,65 a réussi à enfermer totalement le 1960 Regardons déjà de l'autre côté le 10,93 qui normalement a fait le job hein, et a repoussé en zone Villa Villa les adversaires. Regardons bien, ils sont passés par cette porte niveau 5, ils les ont repoussés, le 93J, tac-tac, ils sont repartis chez eux, totalement les GG 34, les PX 34, les SS 34. Oui, ils ont abandonné le front, donc pour le moment, ils vont se concentrer, bien évidemment, sur les portes de niveau 6, puis l'ouverture en « Terre du Roi ». De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe sur ce méga-fight dont tout le monde parle, hein, bien évidemment. Regardez comme c'est mignon, les 60 GT. Alors, c'est une sub, hein, puisque le G est minuscule. Et euh, les JST qui se font un petit bisou ici, regardez. Ils se font un petit bisou de forteresse. Hop là, regardez, ils sont bien collés là. Alors, la forteresse, elle est plutôt ici. Oh, la petite faille qu'ils ont trouvée pour la poser, elle fait plaisir. Et les 60 GT, bon, ça brûle cette, cette forteresse de sub. Les 60 GK doivent être également en piteux état mais ils auraient déjà dû brûler ce qui veut dire Qu'ils ont reconstruit, elle est toujours en feu, mais ça ne va plus durer très longtemps. De l'autre côté, on a aussi ici la forteresse des 60GT qui, malgré le fait qu'elle est brûlée, hein, elle tient encore et elle est encore en feu. Juste ça, ne s'affiche pas, elle est encore en feu. Là, elle devrait être détruite, il n'y a plus de fight sur cette zone-là. Sur cette zone-là, il y a encore des 60GT hein, qui traînent dans le coin, qui restent là. Est-ce que ça brûle, là, d'ailleurs Est-ce que on aurait un flag qui brûle Non, on n'a aucun flag qui brûle. Évidemment, les BLN sont beaucoup trop forts pour nos amis les 60 GT. Enfin, trop forts. Beaucoup trop nombreux, les 60 BH. Ça brûle aussi, mais ça met du temps, hein, quand même. Regardez cette ligne de front qui tient depuis un certain temps. Et derrière, il y aura une deuxième ligne. Bon, on peut parier, tout de même. Que les euh, les 1365 65 n'arriveront pas à repousser à leur porte hein, les 60 gt là c'est tout de même peu probable il y a beaucoup trop de forteresses à éclater et ça prend beaucoup trop de temps et d'ailleurs il va avoir une mise à jour sur les forteresses on en parlera quand on parlera du patch hein, les amis on en parlera dans la semaine probablement demain même on en parlera demain et jeudi de ce nouveau patch avec tout ce que ça apporte c'est assez ouf ce qui va nous arriver. Regardons donc les stats comme promis de ce KvK. Regardez cette première stat de dingue, le classement des kill points du KvK 1365 versus 1960. Regardez ce top 5, il est tout bonnement énormissime. 2 milliards de killpoint déjà pour Amadasi 2 milliards on est seulement à l'ouverture des portes de niveau 5 2 milliards 2 c'est une dinguerie mais regardez les 5 premiers sont les 60GT et les 5 premiers ont plus de 2 milliards. Arvix et c'est fait dépasser par Hamad euh, Aziz. Hein. Arvix est second juste hein, derrière en score. Hein. C'est énorme. Il faut savoir que le record le plus haut que j'ai vu kill point est bien plus haut. Hein. Il est de 8 milliards et je crois que c'était un 60GT qui l'a fait. Mais 2 milliards déjà là, c'est énorme. Je pense qu'il y a moyen qu'ils éclatent les 10 milliards. En tout cas, quand vous avez autant de joueurs des 60GT aussi élevés, vous, vous doutez bien que ça va céber à fond pour réussir à tenir la longueur. On n'est que sur les zones de niveau 5, et reste les portes de niveau 6 à ouvrir qui vont permettre de faire des jumps de zone. Et surtout, il va y avoir l'ouverture des terres du roi. Et là, je peux vous dire que ça va être un carnage. Il est probable... Que les joueurs des 1365 remontent bien haut dans ce classement pourquoi tout simplement parce qu'ils vont devoir affronter un double front celui du 1093 et celui du 1960 ça va pas rigoler du tout on espère j'espère pour les 1365 que l'alliance mimi le 1175 va être au rendez-vous pour les soutenir on continue avec les stats regardez cette petite stat comparative entre le début du KVK et actuellement le score les kill points, hein, pas les kill points la puissance de chaque alliance du 13-65 la différence est tout de même énormissime, ils ont perdu par alliance, c'est ça qu'il faut regarder, hein, par alliance en nombre ils ont perdu énormément les JST ont perdu 2 milliards, les OG ont perdu là sur la stat 1 milliard, les BLN ont perdu 3 milliards et demi, c'est tout bonnement ouf, les BLN, ils sont fait fumer. Ah non, c'est mal classé. c'est Les JST ont perdu, non, c'est bien, 2 milliards. Les BLN, les BLN, les BLN sont remontés. Non, ils ont perdu 1 milliard, les BLN et euh, les derniers, les JG, eux, ont perdu 2 milliards. Au total, il y a 6 ou 7 milliards déjà de perdus. Et si on compare avec les stats, là, tout de suite, parce que le screen était d'hier, si on compare, voir si ça a encore baissé... Alors je sais, j'ai laissé l'image devant et on, je regarde derrière en arrière-plan. On va regarder à combien sont les JST actuellement. Leur C'est leur alliance sub qui a la forteresse croisée. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais ils doivent avoir un intérêt stratégique à faire ça. Regardons donc les JST. On va aller sur les BLN. C'est pareil. Ils sont dans la même coalition. Les bots, les JST sont remontés puisqu'ils sont actuellement à 16 milliards. Les BLN sont à 13 milliards 6. Donc ils ont un petit peu descendu. Les OG sont à 13 milliards, 100 encore plus bas. Les JG sont pas bougés, 11 milliards et les DF à 9 milliards. Ils ont perdu 500 millions. Franchement, la perte est tout bonnement énormissime en stats pour nos amis du 1365. Hein, vous imaginez en moyenne chaque alliance, chaque joueur a perdu en moyenne 15% de sa puissance. C'est vraiment des stats de ouf. Et de l'autre côté, hein, j'ai pas le tableau pour les 60GT et leur alliance mais ça doit être du même niveau voire beaucoup plus vu les stats en nombre de morts hein. les 60GT ont dû perdre beaucoup beaucoup plus au final mais ils ont peut-être CB plus également on continue avec les stats et regardez ce rallye de ouf les amis encore une fois des rallyes comme on les aime on voit que ça rigole pas alors évidemment on a déjà vu des rallyes avec des 200 millions de perdus mais mais là, on est sur un combat classique. Hein. On est sur du standard de l'attaque de ville. Et regardez, il y a tout de même moins 28 millions de de perdus pour Dollarc. Je ne sais même pas comment ça se lit. Dollar UAEAF, Il a perdu 2 milliers, 2 millions et demi de troupes hein, mortes, hein, plus 452 000 de sévèrement blessés. Ça brûle. Moins 28 vers 2 millions de puissance défense Theodora YSS, c'est pas le meilleur choix c'est pas celui en tout cas que moi j'aurais fait s'il était connecté hein, il aurait dû switcher face à Nevsky Jandar qui a perdu 1 million et demi de troupes euh, moins 8,1 million de puissance autant vous dire il s'est fait éclaté euh, totalement notre ami hein, de la UAEF et en parlant de totalement éclaté les amis regardez cette petite vidéo des familles d'un joueur des 60GT qui s'est tout simplement fait emprisonner et qui s'est fait zéro, il s'est fait rallye en boucle, regardez c'est c'est du lourd, hein. il s'est bien bien fait éclater, là quand la vidéo a commencé il était à 86 millions de puissance alors j'ai accéléré, hein, ça va pas aussi vite on est en vitesse, vous le savez je vous mets souvent vitesse x2 ou x demi on est en vitesse x2, il a déjà a mangé pas mal de rallye avant. Sa puissance, comme vous l'avez vu très rapidement, était de 160 millions. Et là, il se fait tout simplement éclater. 160 millions, il passe à zéro. Il se fait swarm. Hein. Regardez, hein. les mecs ne lancent même pas de rallye. Ils en ont lancé. Et là, il le swarm totalement. Ça fait plaisir de voir des joueurs qui ne lâchent pas l'affaire et qui swarm pour être sûr que le mec se fasse... Zéro. Autant vous dire que les 60 GT euh, ont pris cher. Enfin, ce joueur a pris cher. Même si c'est un joueur à la CB infini. Il s'en fout. Mais le 1365, lui, n'a pas plaisanté. Et ils l'ont euh, directement. Swarm, franchement. Et regardez tous ceux qui tournent autour, hein, qui essayent aussi de le swarm. Ça lâche pas l'affaire. Hein. Ça fait plaisir de voir les mecs. Mais les mecs, ils ont dû mettre des coups de CB. Parce qu'ils ont dû perdre beaucoup également. Hein, à Swarm, comme ça. Euh, Jiska avec YSG derrière à Swarm comme ça vous allez clairement perdre énormément de troupes mais pour le coup ils ont profité ils ne voulaient pas lancer de rally donc ils l'ont directement Swarmé ils l'ont descendu à 60 millions et là malheureusement il n'avait pas de joueurs des 60 GT autour de lui pour le soutenir en tout cas, c'était un très, très gros zéro. En plus, il a un petite euh, petit tag euh, lol. Bah, hein, ouais lol Mais en tout cas, il a perdu bien cher. Je pense qu'il est déjà remonté, ce joueur TC. En tout cas, au stats de kill point vu qu'il a été swarm, il doit être pas mal du tout. Alors, je sais pas juste s'ils l'ont descendu plus bas par la suite. Hein. Il me semble que ça s'est arrêté. Il est tombé à 65 millions, si je dis pas de bêtises. En tout cas, là, il va pouvoir... Maintenant, mettre des CB. Et regardez regardez, les joueurs du 1960 arrivent, ils l'ont pas totalement laissé, ils arrivent en force pour éclater les joueurs, ça c'est un bon esprit de royaume, ça c'est un bon esprit d'équipe et regardez hein, ils arrivent pas à peu, hein, ils arrivent vraiment en vague et en masse et ils font le ménage ils ont dû, même ils les ont éclatés regardez comme les joueurs du 1365 se font péter la bouche hein, ils les ont totalement éclatés et renvoyés chez eux, donc après après, on a eu un gros, gros fight, hein, sur cette zone. Franchement, c'était une, un gros zone de combat et un très gros épisode. On en aura d'autres des comme ça. Forcément, à mon avis, il y aura des zéros des deux côtés. Encore une fois, un tant sur le 1960 que le 1365 et peut-être sur le 1093, hein, des gens qui ne font pas attention, des joueurs qui ne font pas attention, ça arrive et certains se font même zéro volontairement. On continue, les amis, avec les breaking news et l'annonce qui a été faite par Lilith de l'arrivée de nouveaux commandants. Ils nous ont mis un petit screen comme ça, tout discrètement, hein, pour nous dire qu'on allait avoir... Trois nouveaux commandants, alors on n'en sait pas plus hein, sur les trois nouveaux commandants, sauf quelques petites explications, on n'a pas eu de stats plus que ça, on a juste eu leur nom, on le savait qu'on allait avoir Margaret, hein, Margaret première, on le savait, ça avait fuité, je vous avais même montré ses skills, je pourrais vous les remontrer bien évidemment, mais... On a à présent le nom des deux autres commandants. Alors, est-ce que c'est le nom en français Est-ce que c'est le nom en anglais Je ne sais pas. Je pense que c'est le nom en français. Euh, ça sera le même. Babur et Heraclius, les deux commandants. Alors, autant euh, Barbure, ba, Babur. Je vais galérer à le dire. Babur, il ressemble quand même à Saladin ou à Tariq qui ne se sont pas pris la tête. Euh, Héraclius, c'est un peu un mélange entre Gilgamesh et Harald. Je trouve que beaucoup de commandants se ressemblent hein, quand même chez Lilith. C'est dommage, à chaque fois, ils pourrait recréer des commandants originaux. Margaret première. Bon, je lui trouve pas de ressemblance particulière. Lilith nous a tout de même donné une autre information sur ses commandants. Et heureusement, parce que sinon, à parler non, on n'avait rien. Et Margaret 1er, bien évidemment, les stats. Regardez ce qui est sorti, ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont dit que Babur était un commandant à distance. Alors la même chose est sortie en français. Mais je trouve, bizarrement, je trouve que la traduction elle est un peu éclatée. Je trouve plus clair en anglais. Donc, notre ami Babur est un commandant à distance euh, à comprendre un commandant qui va nous servir pour faire des tourelles et tirer avec euh, nos, euh, nos balistes ou nos trébuchets donc euh, il nous dit c'est le fondateur de l'Empire Mugal alors je ne sais pas du tout ce qu'est l'Empire Mugal si vous êtes un ouf d'histoire ou vous avez googleisé, n'hésitez pas à nous mettre un petit résumé en commentaire de la vidéo ça fait plaisir et comme ça on sera tous au niveau sur l'Empire Mugal il a été euh, il a été euh, le fils de Umar Shaikh Mirza, mais je ne connais pas du tout, je n'ai jamais entendu euh, parler ni des descendants des Timur, c'est peut-être le nom anglais, c'est pour ça, hein, ni du euh, Timurid Empire, ni du Mughal Empire. N'hésitez pas à m'éclairer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un commandant à distance. On n'en avait pas encore, excepté les deux qui étaient donnés dans le, euh, le KVK spécifique, mais si vous n'êtes pas en saison 4, vous n'avez pas pu le faire. Là, au moins, c'est des commandants que tout le monde pourront avoir. Est-ce que ça va valoir le coup de les monter On le saura très rapidement. Deuxième commandant à distance également. Il s'agit de Margaret première, comme on le savait. Bon, Margaret première, tout le monde la connaît. Enfin, tout le monde beaucoup la connaissent. Hein. On est au XIVe siècle. Je vous ai montré ses skills. Je vous les remontrerai. Elle a régné sur le Danemark, la Norvège et la Suède, qui incluait la Finlande, nous dit-on à cette date, bonne recherche historique en tout cas de Lilith, ils nous l'ont déjà dit. Hein. Leur objectif est tout de même d'avoir quelque chose extrêmement proche hein, de euh, l'histoire hein, et de s'en rapprocher au maximum, d'être fidèle à l'histoire. C'est une des choses qui est appréciable dans le jeu. « Dernier commandant, peut-être, peut-être, peut-être le plus intéressant » un nouveau commandant leadership, mais normalement le nouveau système de commandant leadership probablement, avec peut-être le nouveau système de garnison, comme Lilith nous l'avait dit, hein, que les commandants, les futurs commandants leadership auront euh, un système de garnison différent et seront plus axés sur la défense des villes, des gouverneurs, et moins sur la défense des points de contrôle, des portes ou des bâtiments, on va voir, c'était dans un patch, si vous avez oublié, hein, il y a six mois, je pourrais vous le ressortir, vous pouvez retrouver la vidéo, même moi je galère à retrouver la vidéo, mais si l'un d'entre vous est un boss de la recherche et arrive à retrouver cette vidéo où j'en parle, ou tout simplement le lien vers la mise à jour, je sais plus laquelle c'était peut-être la 1.0.60 où il parlait justement de ces nouveaux commandants, même on est en 1.0.50 et quelques même plus, ces nouveaux commandants, garnison, donc il nous dit c'est le premier empereur de euh, Byzantine, le premier empereur euh, de Byzance, euh, c'était euh, of Herakim, euh, Là, il hein, Donc, je ne connaissais pas cette dynastie. On est en 608. Hein, donc, on, on est au 7e siècle. Bon, c'est on nous raconte sa life un petit peu. C'est toujours intéressant. Mais, mais, on aurait tout de même préféré avoir les skills. Donc, dès qu'on a plus d'infos, les amis, dès qu'on a les skills ou une avant-première sur les commandants, on lit en lit qu'en ce moment, on est pauvre. Mais dès que j'en aurai, je vous les partagerai. On finit, les amis. Amis avec les events et Lilith se moque un petit peu de nous, je trouve, pour le coup des events. Regardez, on est la Saint-Valentin et donc Lilith nous sort quoi un petit pack premier baiser, mais ce pack, autant vous dire, il est totalement éclaté. Il sert à récupérer juste des pièces à souhait. Donc on a un event récompense de recharge, c'est cool, mais on a juste les pièces à souhait de notre ami Esmeralda. Et sinon, en termes d'event pour cette Saint-Valentin, on a que la prière d'Esmeralda. Je trouve que c'est un petit peu abusé, franchement, d'avoir juste cet event. Certains d'entre vous le trouvent rentable. Perso, je le trouve éclaté. Et on a aussi aujourd'hui le pop de la roue de la chance. Alors, bien évidemment... On a Sargon, on a Scipio, on a Sheok. Bon, c'est tous des très bons commandants. Moi, je vais me concentrer sur Sargon, par exemple. Hein. Donc, je le laisse puisque c'est celui que je voudrais monter. là. Les autres hein, étant déjà... Les autres les plus intéressants étant déjà expertisés. Un premier tour éclaté. Encore une fois, je vous conseille d'aller à 10 tours. C'est ce qu'il y a de plus rentable. Un deuxième tour éclaté. Les autres tours attendront les autres jours. Au niveau d'Esmeralda, hein, vous me demandez souvent, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la prière des Smeralda des pièces, hein, d'acheter euh, en gemme l'équivalent de, euh, de, par exemple, les 10 à moins, 450, à moins 50%, oui, ça peut être intéressant, oui, ça peut être rentable. Si vous avez de la chance au tirage, par exemple, je peux vous faire l'achat et on peut faire ce tirage. Si vous voulez, à mon avis, on ne va pas avoir de chance et ça va être un tirage éclaté. On va voir, je vais faire mes 10 tirages. Le premier, je suis obligé de le faire. Vous voyez, déjà, j'ai trois étoiles. C'est tout naze. Est-ce que je vais avoir de la chance pour avoir de la chance, c'est simple. Il faut avoir soit des gemmes, soit des sculptures en or. Vous le voyez, moi, j'ai encore des étoiles. Donc, quatre tirages. Et j'ai eu trois fois des étoiles. Autant vous dire que c'est des tirages en carton. J'en fais trois de plus. S'il me donne pas de sculptures en or, hein, C'est que je me suis bien, Voyez, ouais, j'ai encore super des trucs bien éclatés. Encore des étoiles. Les étoiles, c'est vraiment tout naze. Mes trois derniers. Donc, 4500, 0 sculpture. Donc, et encore une fois, zéro sculpture et deux clans en or. Autant vous dire que je me suis bien fait carotte, mais mille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 Cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK.